Bonjour, récemment j'ai eu une expérience un peu particulière. Je suis allée au mariage de mon ex mari et j'en ai un peu parlé autour de moi et ça a suscité plein de réactions différentes et du coup j'avais envie aujourd'hui de vous parler un petit peu de mon expérience. Donc avec Chris on a été mariés pendant 5 ans et ça a été vraiment une super super belle aventure. On s'est séparés à un moment où... Lui, il est américain, moi je suis française, clairement, et j'avais envie de revenir vivre en France. Lui, il ne parlait pas français, et puis il avait plutôt envie de vivre aux états unis Mais surtout, notre relation, on avait commencé par d'amitié. Au début, on était amis, et puis petit à petit, on s'est rapprochés, et on est devenus ensemble, et on s'est mariés. Mais au final notre relation est redevenue vraiment de l'amitié. donc dans ces moments où on se posait un peu la question de ce qu'on reste ensemble, on ne reste pas ensemble, ben on sentait bien qu'il n'y avait plus autant de désirs comme avant d'être ensemble. Mais pour nous, ce n'était pas un échec. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui vivent la fin d'une relation comme un échec, mais là en l'occurrence, c'était vraiment on autorise la vie à suivre son cours. On autorise cette expérience, et ah, puis en plus on n'avait pas d'enfant, donc ça change aussi un petit peu la donne, je pense, mais on s'autorise à vivre ce qui est, on a eu un beau chemin ensemble, il a été là aussi dans l'accompagnement de la fin de la vie de mon père, il était là vraiment à prendre soin de moi, à prendre soin de toute la famille d'accord. d'ailleurs, et c'était vraiment, euh... enfin, quand on s'est séparés on était proches, on était amis, et d'ailleurs on s'est revus euh, presque 9 mois plus tard, après cette séparés il était en voyage pour aller en Grèce euh, à un mariage de quelqu'un de sa famille, et il avait une nuit à Paris, entre deux avions. Et du coup, on a passé la soirée ensemble. On avait loué... J'étais dans le sud de la France à l'époque. C'était il y a quelques années. Et du coup, on a loué un Airbnb pour passer la soirée ensemble. Et dans le Airbnb, il n'y avait que un lit. Et j'étais quasiment sûre qu'on allait coucher ensemble. Et en fait... bah ben en fait, non. En fait, on a dormi dans le même lit. On s'est fait un câlin. Mais il y avait plus des gens, Il y avait juste ce... Vraiment cette sensation d'amitié et pour moi ça c'était vraiment, je sais pas, ça a refermer cette expérience. C'était vraiment la confirmation de waouh, j'ai pris la bonne décision, j'ai aucun regret, j'ai énormément d'amour pour cet homme, je l'aimerais toute ma vie, mais pas de la manière dont j'aime un amoureux, dans la manière dont j'aime un ami. Et du coup, il y a quelques mois, euh, quand il m'a invitée à son mariage, d'ailleurs, et ça, en général, ça surprend un peu les gens, mais cette nouvelle femme, bah, elle était à notre mariage, et c'était une de mes demoiselles d'honneur. Euh, et du coup, ça fait beaucoup rire, ça fait beaucoup rire les gens en général, quand je leur dis que mon ex-mari se remarie avec la demoiselle d'honneur, il s'est échappé avec elle. Je ne pas du tout échappé, en bref. Euh, mais ça me fait beaucoup rire. Et je suis juste tellement heureuse pour eux. Tellement heureuse pour eux, parce que c'est une femme super que j'aime. Et lui, c'est un homme super que j'aime. Et aller à leur mariage, c'était intense pour moi. C'était intense de les voir pendant la cérémonie. Puis en plus, je voyais son visage à lui pendant la cérémonie. Et je me souviens de m'être dit ce regard-là d'amour, de dévotion tellement intense, tellement émouvant. Avant, c'était moi qui le recevais. Ça m'a fait quelque chose. Mais pas quelque chose dans le sens, j'aurais encore envie que ça soit moi. Juste, c'était un peu étrange et en même temps c'était beau de les voir ensemble. Ce qui m'a fait le plus d'émotion par contre, c'était de revoir toute sa famille. De revoir euh, ses oncles, ses tantes avec qui on passait Noël. De revoir ses parents, sa soeur, le mari de sa soeur. Et ça, ça m'a juste fait plaisir. Parce qu'autant avec Chris on s'était vraiment dit au revoir, on avait pris toute une année pour faire en conscience en fait, la sortie de notre relation. Du coup, on s'était vraiment dit au revoir. Par contre, avec sa famille, pas vraiment. Donc ça, c'est vrai que ça m'a ça fait chaud au cœur de pouvoir les revoir, de pouvoir les serrer dans mes bras, de pouvoir, euh, pouvoir se parler, et pouvoir se dire au revoir vraiment pleinement. en fait Parce que c'était des gens qui m'ont accepté à bras ouverts. Et donc c'était vraiment, vraiment touchant. Quand j'ai partagé cette histoire dans ma newsletter, j'ai eu plein d'emails de gens qui m'ont dit « Oui, mais on ne peut pas toujours rester amis avec ses ex. » Je suis absolument d'accord, on ne peut pas toujours rester amis avec ses ex. Là, en l'occurrence, cette relation-là permet qu'on soit amis. Cette relation-là permet qu'on soit proche. Mais j'ai d'autres ex avec qui je n'ai pas du tout envie de communiquer. C'est clair et net. La relation, elle est dans le passé, c'est fini. Nous n'avons plus besoin d'échanger. C'est fini. Chaque relation est propre. Il n'y a pas une meilleure manière de faire. Euh, on peut décider de couper contact. On peut décider de garder l'amitié. Je pense que c'est important pour chacun et pour chaque relation d'être en intégrité avec soi. Si par contre, on a envie de rester en amitié ou que par exemple j'ai plein de personnes qui m'ont qui écrit qui me disent je suis en plein divorce et on a la garde des enfants et c'est vraiment compliqué de s'entendre justement pour prendre soin des enfants là c'est important en effet de faire une thérapie par exemple une thérapie familiale une thérapie ensemble pour pouvoir bah, rester en bons terme et pour pouvoir être des bons coparents parce que si on a des enfants bah, on a le droit de se séparer par contre, on ne peut pas ne pas être en bon terme avec. Enfin, c'est juste. C'est vraiment important pour les enfants de déployer toutes nos ressources pour pouvoir prendre soin de la dynamique familiale. Ça, c'est sûr et certain. Mais en tout cas, il y a pas de... à moins que l'autre la, personne soit abusive, violente, tout ça, du coup, bah oui, là, on coupe encore une fois. Il n'y a pas de meilleure manière de faire. Il y a juste plein d'options. Et ce qui est important, c'est qu'est-ce que moi je désire Et comment est-ce que je peux. Nettoyer ce qu'il y a à l'intérieur de moi pour mettre en place ce que je désire et pour pouvoir avoir la relation ou non-relation que je désire. Voilà. Et d'ailleurs, pour faire cette vidéo, pas d'ailleurs, mais pour faire cette vidéo, j'ai mis la robe que j'ai portée au mariage. J'aime beaucoup, beaucoup cette robe. D'ailleurs, je l'ai achetée en 2019 quand j'ai signé mon premier contrat pour mon premier livre, S'expérience, les réponses aux questions des ados. J'étais tellement pleine d'énergie. Je suis allée dans mon magasin préféré à Paris. Héroïne, c'est une petite créatrice. Ce n'est pas un contenu sponsorisé, juste j'aime beaucoup cette, euh, cette créatrice. J'ai acheté cette robe parce que cette robe, elle a la, la classe, l'élégance de la femme que j'avais envie d'être. Et pour moi, c'était symbolique aussi de porter cette robe-là à son mariage. C'est, je suis moi, je suis intègre, je suis pleine. Je suis la femme que j'ai envie d'être et, et on est connecté. Et je l'aime, j'aime sa femme et je suis heureuse pour eux. Donc voilà, c'était chouette pour moi de, de porter ça. Et c'est chouette pour moi de partager ça avec vous aujourd'hui. J'avais vraiment envie de partager cette inspiration. Pour dire, c'est possible. C'est possible de rester amie, c'est possible d'avoir cette bienveillance. C'est possible qu'une relation se termine sans se déchirer, sans souffrance. Et aujourd'hui, j'ai aucun regret. Vraiment aucun regret, je suis je suis heureuse que j'ai jamais été et pour moi, c'est la bonne décision. Voilà, dites-moi dans les commentaires ce que ce témoignage vous a fait. Je me suis rendue vulnérable dans cette vidéo pour vous parler de moi. Donc, euh, likez la vidéo, partagez-la. Peut-être que ça peut inspirer quelqu'un. Abonnez-vous à la chaîne et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos.